Le changement climatique, oui, c'est une, euh, oui, une problématique forte. Et on, a, on voit bien que depuis quelques, allez, on va dire 15-20 ans, on a une occurrence quand même des phénomènes de sécheresse de plus en plus importante. Alors, ils ne sont pas sur l'ensemble du territoire, mais encore en 2015, il y a toute un, un, une diagonale là, qui, a, qui a frappé la France, avec des sécheresses quand même marquées sur le centre et l'est. Hein. Euh, bon, il y a, en 2011, c'était l'ensemble de la France. Oui, c'est donc un phénomène... Un, Récurrent, important et, et qui pose quand même souci euh, sur un plan économique, mais au-delà même euh, sur un plan plus, euh, purement euh, alimentation pour son bétail. Quoi, hein, euh, il faut le nourrir, il est là, il faut le nourrir. Quand il gèle, si on, est, si on regarde bien les choses, quand il gèle sous les arbres, bien souvent, enfin, sauf si on est sur des températures très basses, c'est des zones qui sont nettement moins gelées que là où il n'y a pas d'arbres. Donc, derrière, certainement, une production fragilaire plus importante. Et d'ailleurs, au printemps, si on est observateur, il y a souvent plus d'herbes au pied des arbres que là où il n'y en a pas. On va, sur un certain nombre de parcelles réparties sur l'ensemble le, du territoire français, du nord au sud en passant par la région centre, enfin, au sens large du terme, on va mesurer un certain nombre de choses sur des prairies utilisées en agroforesterie et sur des prairies qui sont sans arbres, de façon à, à, à évaluer les écarts que l'on peut obtenir. Ça, c'est le premier point. Et puis, au sein d'une parcelle agroforestière, on va aussi regarder l'incidence de la distanciation d'une zone d'herbe par rapport à l'arbre. Est-ce qu'on a plus ou moins d'herbe au pied de l'arbre Alors, c'est peut-être moins la question de la quantité d'herbe qui va nous intéresser dans, ce, dans ce, cette, cette question-là, mais peut-être plus la question de la flore parce que derrière l'arbre jouant un effet couvercle, là, il, peut, il va réduire la, la luminosité euh, captée par le couvert végétal, et on sait que c'est un, un point important dans le développement des légumineuses, plus de lumière, plus de légumineuses, donc peut-être moins de légumineuses sur ces couverts arborés, par exemple. Ou plus de dicotylédones si euh, les animaux ont tendance à plus se stationner au pied des arbres, par exemple. Dicotylédone euh, ou adventices, euh, même si c'est un terme que je n'aime pas trop. Et puis un autre, un autre point aussi qui me semble intéressant, c'est la question, euh, peut-être plus large, sociétale, environnementale. C'est-à-dire que ces arbres ils peuvent certainement s'y apporter euh, un plus par rapport à la question du captage de, de carbone. Là, on est sur l'atténuation du changement climatique et, et, et, et du, des rejets de gaz à effet de serre. Euh, et puis peut-être par rapport à la société aussi, quoi, hein, euh, derrière, donner une autre image euh, de nos systèmes de production, de notre prise en compte de l'animal qui est en plein air... Euh, euh, voilà, je, je, hein, a, ça va au-delà même de l'intérêt euh, purement économique de l'éleveur. Mmh.